Banks sur le Banks, la heure la vraie. Ah écoute, c'est plus moi qui parle Hugo. Écoute. <rire> J'ai raté le surnaturel En cherchant le spectaculaire Déambule dans la street Avec une mine partibulaire J'ai dans les fouilles aujourd'hui Deux fois plus que ce que j'ai pris hier. Le costume ne fait jamais de toi Un homme de prière J'ai raté le surnaturel En cherchant le spectaculaire bulle dans la street Avec une mine patibulaire J'ai dans les fouilles aujourd'hui Deux fois plus que ce que j'ai Hey, le costume hey, ne fait hey, jamais de toi, hey. de prière. J'ai rêvé d'un monde où tout le monde marchait la main dans sa main. Mon héritage confiné dans Ancien et Nouveau Testament. J'ai taché ma blouse blanche gomme mais faites qu'ils revienne demain. J'ai encore commis plusieurs péchés, si je dis le contraire, je mens. Leur super-héros porte une cape, le mien a porté une croix. Le sang sur les linteaux de porte, les prémices de la croix. Je souhaite plus qu'il faut, c'est ce qu'il dit de faire. 357 pitons, remplis s'il me tiers Que me méliers devant lui deviennent quotidien, Sans lui, sans ça, ce phare au jeu ne suis qu'un moi que rien. Hein. La religion, le cheval 2, de bataille des pharisiens 1. Hein. J'ai les Mokanda du royaume du Christ, ne m'appelle plus parisie 1. J'ai raté, hey, hey. hey. raté le surnaturel En cherchant le spectaculaire Déambule hey. dans hey. la street Avec une mine patibulaire J'ai dans les fouilles aujourd'hui Deux fois plus Ecoute. que ce que j'ai pris Ecoute. hier Le costume hey. ne fait hey. jamais hey. de toi un homme de prière J'ai raté le surnaturel En cherchant le spectaculaire Déambule dans la street Avec une mine patibulaire J'ai dans les fouilles aujourd'hui Deux fois plus que ce que j'ai pris hier toi, un uh. homme de prière. Je préfère avancer tout doucement. Sur pierre angulaire, je bâtis doucement. Tout commence par des affermissements A À chaque lecture, je comprends différemment. Il désamine amine, je dis amen. Il est le Christ, il est m'amène. Qu'il me conduise, qu'il m'amène. Je ne fais plus rien de moi-même. On dit qu'on est frère, vois pas d'unité La mort qu'il lui donne est illimitée La mort qu'il lui donne est illimitée Pour lui perdre le fils, je dois imiter J'en perds mes mots, j'en perds ma timidité Pas de sous-entendu, pas d'ambiguïté Entre nous, nous, il y a inimitié Bien mal, aucune le compatibilité Il t'examine, je dis Amen Il est le Christ, il est mamène. Qu'il me conduise et qu'il m'amène Je ne fais plus rien de moi-même Il est le Christ, il m'amène. ma hey, hey. mène Il je dis Amen